Sur moi, je fais des vidéos en caméra subjective. De plus encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'hésitez pas à partager. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, je teste une voiture hybride. J'espère que ce test va vous plaire, je laisserai le propriétaire pour dire le modèle de sa voiture et bonne vidéo à vous Alors, c'est quel modèle Alors ici on est dans une Volvo V60 euh, Finition inscription un T8, voiture hybride avec un petit moteur essence de 303 chevaux et à mon avis le moteur électrique c'est environ 90 chevaux donc on a quasiment 400 chevaux, donc on va démarrer, on tourne le bouton. Donc tout est digital hein, sur le tableau de bord. Oui. Il y a plusieurs modes, il y a un mode 4x4. Oui. Donc 4x4, euh, fonctionnement euh, normal, je vais dire. Hein. Donc le moteur essence fait traction, le moteur, les moteurs électriques c'est la propulsion. Donc c'est comme ça qu'on est en 4x4. Oui. C'est un mode pur, éco, donc ça c'est full électrique. Donc le moteur essence ne tourne pas. un mode hybride, fonctionnement assez régulier du moteur essence, hein, pour récupérer un peu plus de puissance à certains moments. Le mode individuel, bah, c'est un qu'on programme comme on souhaite, le conduite ou l'hybride, ou du 4x4, c'est un peu euh, au choix. Et alors ici, il y a le mode Power. Il a mis conduite sportive. Écoute, on démarre. un peu de la technologie hybride. Hein. Ouais. On voit ici euh, ben, si c'est la partie électrique euh, qui fonctionne, ben, on voit l'électrique. Les petites flèches qui fonctionnent, qui vont au moteur. Si on a récupération d'énergie quand on ralentit qu'on freine, ben, on voit que les moteurs, les moteurs électriques rechargent la batterie dans l'autre sens. Et puis ben, voilà. On regardera un petit peu comment ça se comporte. Euh, je vais le laisser comme ça. Ouais. Et puis la clim automatique, et puis voilà, quelques petits trucs. Ça c'est le levier de vitesse. Hein. En cristal. Oui. Le piège -là, le passager est semi électrique, donc il y a un mix de commandes électriques et ici par contre celui du conducteur il est full électrique. 0 à 100 c'est 4 secondes 9, le ouais. verras dans le catalogue que je t'ai passé, oui, oui. mais bon est-ce que c'est vrai ou pas, j'avais fait le test 400 euh, chevaux. Très bien, très bien, c'est très confortable. Les sièges. Devant est ici, est... aussi, c'est. Ouais. Devant c'est très confortable. Moi, je suis bien assis. Chaussée de Bruxelles, alors on peut aller vers Rix-Sansard à droite ou. Oui, on peut peut-être aller à droite et rix De 0 à 100, combien de temps Je vais bien. je ne sais pas tirer si euh, la puissance comme ça puisque oui. dès que tu, tu dépasses un certain niveau de, de puissance, il passe au moteur essence. Oui, hein. oui, bien sûr. Bien sûr. Non, là, est... Mais vu le gabarit c'est largement suffisant. ça comme pneu, c'est des 18 pouces ouais. des 235. 55. Et là, combien Donc, c'est pas. On va aller vite, hein. Bon, on y va Oui. Les frères, oui oui. Hein. oui, oui, bon, frère. Vous hein. des bons pneus, hein. Ah, oui, ben oui c'est bien la saison ouais, ouais. oui oui c'est les pneus de sure. l'hiver et oui. surtout des pirelli. Uh -huh. oui. des pirelli en électrique c'est jusque 100 un peu plus de 120 ouais au dessus de 125 il repasse en essence c'est quand même non c'est 130 oui 130 Le... Mmh. Oui, C'est une très chouette voiture, hein. Et voilà J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sous Merci à